Vous pourriez être éparpillé durant cette période entre votre boulot et votre foyer ou votre famille. Des engagements domestiques pourraient faire chambouler votre journée et votre horaire. Organisez-vous bien et vous y arriverez. Si vous vous sentiez irritable ou impatient ou peut-être un petit peu méchant avec les autres, c'est là que vous devez prendre un petit recul et essayez de vous détendre. Patientez aussi, les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi, et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront les verso vous, chères balance et les gémeaux. Enfin, vous pousserez un soupir de soulagement. Et les obstacles que vous aviez durant la dernière période disparaissent. Vous serez capable de vous structurer dans vos pensées et prendre les décisions, surtout durant cette période qui est pleine des énergies positives et très propice pour vos réunions, discussions et négociations. Vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et votre charisme pour convaincre les autres de vos idées et initiatives.